Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation euh, de la technologie de transport à corde. Euh, aujourd'hui, nous parlerons de l'aspect technique du transport à corde. Nous verrons que c'est un transport euh, auquel quelqu'un ou des gens ont pensé bien avant, très longtemps avant et aujourd'hui qui est en train de se matérialiser grâce à l'apport de notre CEO qui est un homme exceptionnel. Alors, je suis Donatien Gérard et conférencier pour Skywalk Community et aussi investisseur dans le projet depuis 2018, chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe, je continue d'augmenter mes parts dans le projet. Pourquoi? Parce que je, je me rends compte que dès le départ, je n'ai pas fait le mauvais choix et je le fais parce que je sais que avec le transport à code, j'ai la possibilité de construire un avenir meilleur pour moi et pour ma famille. Alors, oh là là. voilà. Dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Nous commencerons par parler... Euh, bien, j'ai dit tout à l'heure, le leader va parler des, des, des dernières nouvelles du projet, donc je vais lui laisser le temps de parler de ça par après, même si je vais un peu brosser. Nous parlerons de quelques dernières nouvelles. Ensuite, il entrera bien évidemment dans les détails. Nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement aujourd'hui. Nous parlerons des problèmes, des risques du système de transport actuel que nous utilisons, que ce soit à la fois opérationnel et même projeté. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Par, la, par après, je vous montrerai comment vous pouvez donc contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons quelle est l'opportunité que Skywalk Community nous offre et nous parlerons des avantages et perspectives que vous bénéficierez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, je veux commencer par, euh, bien évidemment, vous parler de ceci, qui est une promotion que vous avez aujourd'hui pour pouvoir avoir plus de parts d'action dans le projet. Le leader, alors, va entrer en détail par rapport à cela plus tard. Alors, nous parlons du transport à cordes. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une solution innovante au problème moderne de transport urbain, de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe à la fois en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, qui donne la possibilité à tout le monde, partout dans le monde, de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Il faut savoir que nous parlons de la technologie de transport à cordes aujourd'hui, mais en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi, comme vous pouvez voir cette image, qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. On peut voir là une escatade à avec un wagon suspendu tout juste là-haut, derrière. Ici, on voit une image qui montre les gens qui courent et essayent de passer entre les roues des voitures. C'est clairement le monde d'aujourd'hui, les embouteillages. Et cette image a toujours été réalisée. Par ce même artiste, coïncidence Je ne pense pas. On voit en haut un tramway céleste. Alors, cette image que vous voyez ici représente clairement le monde d'aujourd'hui, les embouteillages, quel que soit le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous êtes confronté au problème d'embouteillage. C'est clair que c'est le problème majeur du transport de niveau 1 c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Aujourd'hui, plus d'un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture, que ce soit des trains, des navires, des avions par actes terroristes ou conflits militaires ou catastrophes naturelles ou blessures professionnelles même. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Euh, les effondrements des ports affectent l'économie. Les bateaux ne peuvent pas être gérés en parallèle et chacun est obligé d'attendre chacun son tour sur les ports. Alors, commençons donc par citer les deux premiers problèmes majeurs du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport, donc les embouteillages et le manque de sécurité. Alors, aujourd'hui, de différentes manières, l'homme a essayé de construire des routes pour pouvoir se déplacer. Mais avec le temps, la nature a toujours eu raison de ces dernières. Regardez, dans le désert, on voit des routes qui sont inondées par le sable. En temps de neige, les trains sont pratiquement impraticables. On construit des ponts qui se détériorent. Et l'homme aussi, dans tout cela, est un agent, de, un agent destructeur de l'environnement. Regardez tout ce qu'il fait. Mais la nature, quant à elle, essaie de résister à l'homme tant bien que mal. Les carburants que l'on utilise aujourd'hui sont un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Ainsi, nous abordons le troisième problème majeur de notre environnement, qui est la pollution de l'environnement. Notez bien ces différents problèmes. Vous vous rendrez compte que ce sont les problèmes majeurs que nos systèmes de transport actuels ont. Et nous verrons par la suite que le transport à cordes vient résoudre ces différents problèmes. Aujourd'hui, nous voulons passer à l'électrique. Mais il faut savoir que si nous branchons notre voiture sur une prise de courant, cette prise de courant est alimentée par une centrale qui, elle, fonctionne à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette crise est de mettre au point des machines avec moins de consommation, d'énergie. Les différentes années, de différentes manières, l'homme a essayé euh, de monter à la surface de la terre plus au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les rivières ou les ravins. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs, comme on peut le voir. Les énormes coûts de capital pour de telles constructions restent évidentes. Euh, ici, on a affaire à un véhicule en Allemagne qui euh, roule avec des roues sur le toit. Mais d'un autre côté, on a en Chine des tramways avec des roues aussi sur le toit qui diffèrent d'un tramway terrestre en ce qu'il y a juste moins d'espace occupé sur le sol. Nous verrons ces détails plus tard. Ici, on a des images qui datent de 1950 et de 1905. Ici, on voit des enfants qui traversent la rivière avec des roues et à droite, on a, en 1905, on a des roues moteurs et jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait pu combiner ces deux technologies, à savoir un câble tendu et un moteur intégré dans la roue. Bien évidemment, il ne faut pas confondre le nouveau système de transport dont on parle aujourd'hui avec le téléphérique ou le funiculaire. Non. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Des personnes m'envoient souvent ce genre d'images et me disent le transport à côte existe déjà. Je dis non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le cap. Les voitures téléphériques au-dessus de la surface de la Terre et le funiculaire sur le flanc des montagnes. C'est tout. Aujourd'hui, le transport que nous allons étudier a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Avant de continuer, nous parlons donc aussi des transports U-Sky. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une ville linéaire en union avec la nature. Les routes de unisky une technologie favorise le développement des villes linéaires, des établissements urbains de type cluster harmonieusement intégrés dans l'environnement naturel. Et euh, ces villes linéaires sont constituées d'éco-maisons et plein d'autres choses. Ici, on a une image d'éco-maison. Ici, c'est une image en 3D, il faut le dire, mais cette éco-maison a déjà été construite. Je l'ai passée dans les vidéos au début. C'est tout un oasis en plein désert. Nous avons une éco-maison comme ceci, à Sharjah, dans le Centre de recherche et d'innovation technologique et aussi une autre euh, en Biélorussie. Ici, c'est une autre image euh, de vie linéaire. Alors, pour pouvoir continuer et entrer en plein dans le transport à côte, j'aimerais que nous lisions ensemble cette accession de Anatoly Unitski, qui est le concepteur général d'Unitsky Unitski String Technologies. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, il faudrait comprendre que nous sommes en train de venir sur le marché avec un système de transport qui a le même potentiel que l'aviation à son arrivée, qui a le même potentiel que l'industrie ferroviaire à son arrivée et qui a le même potentiel que l'autoroute à son arrivée. C'est tout nouveau, ça n'a jamais existé avant. Alors, à la base, euh, bon, fixons-nous les bases. La, le problème ici, clairement, consiste à se déplacer confortablement, je précise, d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et d'après le schéma de production standard, il est nécessaire de détruire la couche fertile du sol et l'environnement clairement. La prochaine étape, ici, on peut voir quelques images qui montrent la construction d'une autoroute. On voit comment on détruit tout l'écosystème autour. Et aussi pour les chemins de fer, on voit comment on détruit la faune et la flore. La prochaine étape consiste à, construire, à mettre sur pied une couche de 2 mètres sous la route, et seulement alors on peut poser à ce moment le matériel roulant. D'autres tentatives ont été faites par l'homme pour pouvoir monter au deuxième niveau et ne pas avoir à détruire la couche fertile du sol, la faune et la flore. Ils ont construit donc un pont. Mais cette solution s'est toujours avérée compliquée et pas sans dégâts à cause du matériel utilisé. On a vu tout à l'heure les ponts qui se détruisaient. Revenons, repensons plutôt maintenant à ces enfants que nous avons vus traverser la rivière avec un câble tendu comme une corde d'une guitare. Maintenant, au lieu d'un pont lourd et coûteux, ok, partons sur cette base, au lieu d'un pont lourd et coûteux, on va donc poser plutôt un câble. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. En ce moment, on va tirer le câble et fixer les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. À ce moment, les, les supports intermédiaires n'étant donc plus nécessaires, on les enlève, bien évidemment, et on met donc notre corde dans une enveloppe. Voici donc à quoi ressemble cette enveloppe en section. Ici, nous avons les principaux éléments technologiques de base de la technologie de transport à cordes. On voit clairement ici euh, une section d'un rail semi-rigide. Ici, nous avons la tête du rail en acier. On a les cordes, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraint. On a un agent de remplissage qui est un béton spécial, béton flexible. Notre CIO a aussi eu, a obtenu un brevet pour ce béton. Et nous avons le corps du rail. Alors, sur cette base, nous pouvons avoir trois types de structures de trajet une structure de trajet rigide, semi-rigide et flexible. Vous pouvez voir donc là les éléments caractéristiques de chaque type de structure de trajet. Alors, ici, nous avons l'intérieur la conception du châssis des, des véhicules du transport à cordes nous avons là un convertisseur de tension euh, un système anti-sortie spécial vous verrez une vue un peu éclatée de ce système anti-sortie spécial tout à l'heure nous avons des ressorts de suspension nous avons des batteries d'accumulateurs nous avons des radiateurs des systèmes de refroidissement un inverseur de moteur des roues moteurs créées aussi spécialement pour le transport à cordes par notre ingénieur et aussi un dispositif d'attelage de secours. Ici donc, voici le système de déraillement spécial qui a été conçu pour le système de transport à cordes. Ici nous avons quelques images du rail semi-rigide et flexible. Ici nous avons un auban supportant le vrai bon. Ce type d'oban peut servir. Euh, de base pour la structure de trajet de transport à cordes. C'est juste une, un photomontage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, ce n'est pas un photomontage, non, c'est une vraie photo prise euh, en octobre dernier, ok, euh, lors de l'expo Dubaï 2020, euh, où euh, plusieurs euh, leaders de plusieurs pays se sont rendus pour pouvoir voir de leurs propres yeux le transport corde Et le leader Alain, qui est bien évidemment parmi nous, était l'un d'entre eux. Il est quelque part là, derrière, je le vois avec son chapeau. Donc, c'est du réel, les gars. Eh bien, nous pouvons donc, au lieu d'envoyer plusieurs personnes confinées dans, une, dans un véhicule comme une boîte de Sardine, nous pouvons subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer toutes les 10 secondes. Et ceci me fait encore comprendre clairement que le système de transport à Côte, c'est le transport que tout le monde attend. Parce que, même pour respecter, euh, en termes de respect, je veux dire, euh, des, des mesures de distanciation sociale par rapport à la COVID, ce système de transport est le plus adapté, rien qu'à cause de ce que je viens de vous, vous dire. On peut les subdiviser en wagons automoteurs séparés, les envoyer toutes les 10 secondes. Et ainsi, on pourra séparer des gens qui ne pourront plus être dans une capsule serrée, confinée, et les envoyer les capsules les unes après les autres toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne aujourd'hui et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas du tout difficile de mettre tout ceci en place. Bien, rappelons-nous de ces images, ou plutôt des roues moteurs. Ici, c'est donc l'une des roues moteurs créées spécialement par l'ingénieur de la technologie pour ce transport à cordes qui fonctionne bien évidemment au gaz naturel, euh, aux gaz respectueux de l'environnement, hydrogène, euh, méthane et autres. Alors, la consommation de carburant peut permettre euh, de vaincre la résistance à l'air. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Regardez, -ce. on se rend compte que les courants de vent complexes autour du corps du véhicule n'empêchent pas euh, le véhicule du ralentir. Je parle de l'unibus à grande vitesse que vous pouvez voir sur l'image au-dessus. Le courant de vent se passe autour, ça glisse carrément autour du courant du véhicule, ce qui fait donc que sa consommation d'énergie sera aussi réduite parce qu'il faut savoir que l'aérodynamisme de la voiture ou bien d'un véhicule a un très grand impact sur la consommation d'énergie de celui-ci. Plus le véhicule va vite, plus il consomme d'énergie à cause de cela. Et on se rend compte que l'unibus à grande vitesse a un coefficient de traînée qui est dix fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Les gars, c'est énorme. Et rien qu'à cause de ça, cet unibus à grande vitesse, que vous pouvez voir cette image en grandeur réelle, bien évidemment, prise en Biélorussie, dans l'écotechnopark, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, qui ne voudrait pas avoir la possibilité d'économiser 880 tonnes de carburant par an. Alors, avant de continuer, revenons à ces différents problèmes. Il faudrait que nous comprenions que nous avons à la base posé les problèmes, nous avons vu les différentes étapes d'évolution du transport à côte, comment est-ce que c'est constitué, et maintenant nous verrons la comparaison de ces systèmes de transport aux autres systèmes de transport. Les problèmes que le système de transport actuel rencontre sont la surcharge des voies de transport, par, euh, en parenthèse, les embouteillages, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Alors, dans ces différents histogrammes, vous pouvez voir donc une comparaison technologique du système de transport à côte, U-Sky et les autres systèmes de transport à cordes. ici nous avons euh, le monorail, le tronc à lévitation magnétique, nous avons aussi l'autoroute le, le, euh, okay? et euh, l'industrie ferroviaire. Voilà. On se rend compte que le système de transport à corde surpasse tous ces autres analogues dans tous les paramètres technologiques en termes de coût du capital. Donc, le coût de construction d'une ligne de transport est très moins cher, je dois dire, jusqu'à 10 fois moins cher que pour construire tous les autres types de transport. 10 fois, imaginez-vous, vous avez la possibilité d'économiser 10 fois moins d'argent. Quel pays ne voudrait pas avoir un tel système de transport? Quel gouvernement ne voudrait pas avoir un tel système de transport? En termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité. Okay. Le niveau de pollution de l'environnement, nous avons vu qu'il fonctionne au gaz respectueux de l'environnement et aussi à l'électricité. Okay. Le taux d'accident de transport également. Alors, ici, nous avons une comparaison du système de transport à Côte par rapport aux autres systèmes de transport en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Et, et, coût de délivrance, oui, bien. Euh, et on se rend compte que le système de transport à Côte est le plus optimal. J'aime bien ce tableau qui présente une comparaison du système de transport à corps du Sky et d'autres systèmes de transport les plus modernes. Là, j'entends la précision. Les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. Opérationnels, nous avons les monorails nous avons les troncs à lévitation magnétique. Euh, projectés, nous parlons ici, euh, par exemple, du, du, du projet Hyperloop. Okay. Et on se rend compte que, en regardant la dernière colonne, le coût par kilomètre, le système de transport à côte est jusqu'à 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport. C'est vrai, tous sont éco-friendly, écologiques. Ils sont sûrs, ils sont... Regardez au niveau de l'adaptabilité. Au niveau de l'adaptabilité, les autres systèmes de transport ont besoin d'un sol plat pour pouvoir être construits. Par contre, le système de transport du Sky peut être construit dans toutes les zones climatiques de la planète avec n'importe quel type de relief. Donc, c'est nos limites. Ça adapte à tous les types de terrain. La vitesse peut aller jusqu'à 1200 km par heure. C'est carrément énorme. Okay? Et euh, le coût par kilomètre, 10 fois moins cher. Qui ne veut pas d'un système de transport pareil. Donc, nous pouvons dire clairement que le système de transport à côte est un système de transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut participer à ce projet. La première chose à faire, c'est de prendre votre téléphone et contacter la personne qui vous a parlé de ce projet afin qu'il ou bien afin qu'elle, cette personne-là vous aide à vous inscrire dans ce projet via son lien d'inscription. Ensuite, vous faites la vérification de votre compte en utilisant votre pièce d'identité et euh, un certificat de résidence. Une fois que votre, document a été, votre compte a été vérifié, vous avez passé la vérification KYC, vous pouvez donc maintenant prendre un des différents packs d'investissement qui vous sont proposés. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait avoir des millions de milliards avant de pouvoir investir dans ce projet. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est faux. Vous pouvez participer à partir de 50 dollars uniquement vous avez 800 parts d'action dans le projet. En plus, l'entreprise a permis de mettre sur pied un plan de versement pratique en 5 mois. Avant, c'était 10, mais maintenant, c'est sur 5 mois. Et vous pouvez donc, à partir du pack de 200 dollars, payer sur 5 mois pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer cash. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans ce projet, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. N'attendez plus participez à ce projet maintenant. Nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché mondial du transport. L'entreprise a commencé à faire des bénéfices et nous sommes en train d'aller pour recevoir nos dividendes d'ici l'année prochaine. Chacun recevra, bien évidemment, en fonction du nombre d'actions qu'il détient. Entrons donc dans le vif du sujet des dividendes. Il faut savoir que en participant à ce projet, donc, aujourd'hui, vous avez quatre perspectives d'investissement. Quatre. Je cite. Premièrement, des dividendes, comme je le disais, de tous les projets, okay, de la mise en œuvre de tous les projets réussis de l'entreprise. Les bénéfices, 20% de ces bénéfices seront répartis à les actionnaires, chacun en fonction du nombre d'actions qu'il détient. Chaque année, toute votre vie. Que dis-je Toute la vie de l'entreprise. Il y a des gens qui ont investi dans des entreprises comme Coca-Cola qui ne sont plus de ce monde, mais leurs enfants continuent à bénéficier des dividendes de ces entreprises-là. Et ça sera pareil avec Unisquist Technologies. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions plus tard. Elle a déjà fait en octobre 2018 où les 5000 premiers investisseurs de la société ont pu revendre leurs actions un montant, un an à 10 fois le montant qu'ils avaient investi. L'héritage, les parts d'actions que vous avez aujourd'hui sont votre propriété. Vous pourrez les transmettre à vos enfants et petits-enfants en héritage. Eh bien, la vente d'actions, la valeur actuelle des actions est bien inférieure à leur valeur nominale. Rassurez-vous, la valeur nominale d'une action, si vous lisez bien vos contrats d'investissement, c'est écrit un dollar. Et ça sera le minimum à l'entrée en bourse, un dollar par action. Alors, imaginez, vous avez un million d'actions. Ça vous fera une valeur nette d'un million de dollars. Donc, voilà, quand on sera sur le marché boursier, vous pourrez avoir la possibilité en ce moment donc de revendre vos actions sur le marché. Donc, voilà les quatre perspectives d'investissement qui s'ouvrent à vous. Donc, vous êtes dans tous les cas gagnant. Dans tous les cas, vous êtes gagnant dans ce projet. Nous ne sommes plus dans, dans, dans, dans un projet qui est sur du papier où il faut encore tergiverser. Il y a des gens qui ont investi en 2014, en 2015, quand tout était encore sur le papier, comme euh, euh, cet ingénieur, ce, ce docteur que j'aime bien, le docteur euh, Sami Argoudade, qui est le premier investisseur africain. Il a investi en 2015, donc on lui a présenté le projet sur le papier et il a investi, vous imaginez le niveau de risque de ce monsieur. Il a compris que c'est la technologie qui va changer le monde. Et aujourd'hui, il est classé quatrième parmi les plus grands investisseurs au monde. Il est nigérian Parce qu'il a compris. Et nous aussi, nous avons compris où est-ce que nous sommes en train d'aller. Nous invitons tous ceux qui n'ont pas encore compris à Entrer, à prendre des pas, et ils vont comprendre un chemin. À coup sûr, ils vont comprendre. Et ils diront merci à la personne qui euh, leur a parlé de ce projet. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, voici l'auteur de la technologie. C'est ce monsieur Anatoliy Edwardovitch nitsky à qui il a fallu plus de 40 ans d'expérience et de recherche pour que sa création voie le monde. Ça n'a pas toujours été des beaux engins, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Ici, on a un véhicule qui passe sur des rails à cordes. C'est comme ça qu'il a commencé à faire les tests depuis très longtemps. Il a commencé doucement, doucement. Après, il a construit les véhicules, il a sorti les modèles. Aujourd'hui, c'est très beau, mais il faut savoir que il est passé par plusieurs étapes. On peut voir clairement cette image. Il avait encore des cheveux, une chevelure noire. 40 ans de sa vie dans son système de transport. Aujourd'hui, euh, si cet homme était un, une star hollywoodienne, il serait très connu. Très, très connu. D'ailleurs, regardez vous-même. Anatoly Initsky est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction, des transports, de l'ingénierie, de l'électronique et de l'industrie chimique. 150 inventions. Ça veut dire qu'il y a 150 éléments qui n'existaient pas et les a inventés. <rire> Il est créateur du système de transport à, de transport spatial et géospatial. Nous parlons là euh, d'un autre projet qui va venir plus tard, euh, qu'on appelle Spaceway. Donc, il est créateur des systèmes de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures sur la technologie à court. Il est aussi chef. Il a été chef de deux projets de l'ONU. Comme pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui sort du hasard, OK? Il a été chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies en 1998 et en 2002. Il est membre de la Fédération de l'espace de l'USS et bien évidemment fondateur du groupe de société Uniski String Technologies, constructeur général de Uniski String Technologies, Inc. Alors, voici... Euh une image de lui devant son Uniflash et euh, toute autre information concernant ce monsieur et concernant aussi la technologie parce qu'il y en a qui sont très curieux avec euh, très curieux et qui veulent des calculs bien détaillés sur euh, la technologie. Ils peuvent trouver tous ces éléments sur le site de l'ingénieur parce qu'il a son propre site, uniski.ingénieur. Vous pouvez aller là-bas et voir toutes ces différentes informations. Alors aujourd'hui, il y a plus de 11 modèles de véhicules qui ont déjà été développés pour le transport des passagers, d'une part, et d'une autre part, ici. D'abord, nous avons quelques images de ces solutions-là. Ici, nous avons des images prises à l'éco-technopark de Biélorussie. Euh, il y en a un UniWind, UniBike, UniCar. Il y a plusieurs modèles d'uniCar. Vous voyez le nombre de places, 18 places, 6 places, 2 places. On a un Unibus, 14 places. Donc, c'est en fonction du, du modèle, ça prend un certain nombre de places. Et il y a quatre autres modèles à côté qui ont été développés pour le transport des marchandises. Parce que certaines personnes pensent que nous ne faisons que dans le transport des passagers. Non. Il y a aussi le transport des marchandises. Et c'est même ce transport-là, du fret, qui va permettre à l'entreprise, je suis sûr, du, de du ramener énormément d'argent. Donc, rejoignez le projet maintenant. Aujourd'hui, le transport à côte. Okay, va s'intégrer facilement à la nature, comme on peut le voir sur cette image, et va permettre de, de, de maximiser en termes de temps et d'argent sur le transport. Le transport à corde comme je le disais, n'a pas besoin de niveler les terrains. Il peut être construit partout, dans n'importe quelle région, dans n'importe quel type de climat, et n'importe quel relief. Il faut savoir que dans la technologie, il n'y a pas que ces véhicules, il y a aussi Okay? des drones volants qui peuvent vous porter jusqu'à un tonne, une tonne autant pour moi. Voilà pourquoi on n'a pas besoin toujours de, de détruire la couche fertile du sol. Vous voyez, par exemple, les supports d'ancrage peuvent être portés par ces, ces, ces, ces drones volants et être apportés sur la zone de construction. Simplement, on n'a pas besoin de détruire, de créer une autoroute où on va mettre ces ancrages sur par exemple, de gros camions, et ils vont les transporter. Non, on n'a pas besoin de tout ça, ce qui est carrément encore un très grand, un très grand euh, avantage. Alors, le transport à cause s'intègre donc facilement à la nature, comme on peut le voir, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Alors, en 2018, nous avons été présents à l'Innotrans Berlin, où euh, nous avons attiré l'attention de Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et cette année encore, en septembre prochain, nous serons présents à l'Innotrans à Berlin. Vous pouvez déjà aller sur le site d'Innotrans, euh, ce grand événement euh, ferroviaire qui rassemble plusieurs entreprises qui font dans ce type de transport. Et euh, vous allez voir parmi les entreprises enregistrées, Uniski String Technologies. Donc, ce n'est pas euh, une information euh, à la vente à soir non. C'est une information vérifiable. Je vous dis, nous serons présents là-bas. Alors, nous regardons la photo en haut à gauche. Nous voyons les stands, les, les employés du stand des téléphériques suisses okay, à cet événement-là en 2018 qui regardent en direction de l'Uniflash. Bien évidemment, il est impossible pour qui que ce soit de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Bien évidemment, avant d'entrer sur le marché, tout appareil, surtout qui va, Opérer Dans le transport des personnes, doit passer de nombreux tests d'essai. Et là, nous avons un certificat de conformité euh, qui a été offert, qui a été entre que euh, la technologie a reçu, okay, qui est brandi comme ça par euh, notre CEO. Et aussi, ici, nous avons un autre certificat okay, qui euh, montre clairement la gestion du de, de système suivant les normes ISO 9001. De 2015. L'entreprise aujourd'hui a plusieurs brevets et récompenses que vous pouvez voir sur ces images. Vous pouvez tous les retrouver, tous ces brevets, sur le site de l'ingénieur, uniski.ingénieur. Et il y a aussi plusieurs certificats et récompenses. Et sur cette, sur cette diapositive, je tiens à préciser qu'il n'y a pas un dixième de documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uniski.ingénieur. Ce sont des éléments concrets qui montrent que nous, sommes, que nous avons quelque chose de solide, véritablement solide. Et bien évidemment, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Alors, pour ce faire, l'entreprise Unisky Technologies a été créée en République de Biélorussie, dans la ville de Minsk. Et aujourd'hui, l'ensemble construit des bureaux et des systèmes de production, des usines de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. C'est énorme. L'entreprise emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. Et euh, euh, l'éco-technoparc en 2018 en, dans la ville de Marinagorka près de Minsk a été construit et plusieurs délégations gouvernementales s'y sont déjà rendues. Nous avons vu une vidéo qui présentait cet éco-technoparc à l'entente de, de ce webinaire en attendant que les gens puissent entrer. Chaque année, plusieurs investisseurs aussi se rassemblent, euh, vont à cet endroit Pouvoir de leurs propres yeux tout ce qui s'y passe et s'assurer de la réalité euh, et de l'effectivité de ce système de transport. Chaque année, quelque chose de nouveau ici y est montré. Un nouveau type de véhicule. Et en 2019, on a commencé la construction d'un deuxième centre aux Émirats Arabes Unis, centre de recherche et d'innovation technologique qui sera construit sur quatre étapes, comme on peut le voir là. Chaque étape, consiste, chaque image constitue, euh, chaque étape, je veux dire. Voilà. Ici, nous avons des photos réelles okay, qui ont été prises euh, au Centre de recherche et d'innovation technologique à Charja. Tout à l'heure, on a vu une photo où euh, les leaders étaient là euh, en octobre dernier avec euh, ce véhicule, cette unique carte qui a déjà euh, passé les tests, les certifications, euh, était juste en arrière. Alors, il est clair que le système à Accord, comme je le disais, s'intégrera donc naturellement dans le paysage naturel et ne nous surprendra plus, tout comme le fait le tram ou le métro aujourd'hui ne nous surprenne plus du tout. Nous, nous sommes habitués et aujourd'hui, euh, on l'utilise. Alors, l'erreur que beaucoup de personnes pourraient faire, c'est de penser qu'ils devraient attendre d'abord que ce système de transport arrive dans leur pays avant qu'il s'y intéresse. Erreur fatale. Nous prions, tous ceux qui sont là, euh, de ne pas euh, être, comme j'aime souvent le dire, entre guillemets, en mode observateur de France 24. Il serait euh, déplorable de, de partager avec vous une telle opportunité qui est concrète, okay, qui est carrément concrète. Les véhicules sont là, ils existent. Euh, plus de 24 chaînes de médias internationaux toute l'année passée et jusqu'à cette année continuent de parler de ce projet, en passant de CNN, TV Tokyo, The National, euh, CNN Media, je veux dire euh, France 2, parle de ce système de transport. Nous avons euh, la reconnaissance du ministère des Transports de la Fédération de Russie, l'ART, l'agence de régulation des routes et des transports du, du, des Émirats Arabes Unis. Donc c'est c'est une technologie reconnue, les gars. Je ne sais pas ce que ceux qui ne rejoignent pas ce transport à corde aujourd'hui veulent encore de plus concret que ça. Voilà. Regardez comment tout s'intègre facilement dans le paysage naturel et euh, dans euh, toutes les infrastructures. Voilà, donc… Euh, une image réelle prise à léco technopark de Biélorussie. Et là, on a donc l'éco-maison dont je vous parlais. Il y a un modèle en, en Biélorussie et un autre à Charjah. Alors, parvenu donc au thème de cette présentation, j'aimerais qu'ensemble nous fassions donc le bilan et nous dire que le transport à cordes du Sky est innovant. Il est innovant. Il se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance à haute vitesse, on a vu que la vitesse pouvait aller jusqu'à 500 km par heure avec les unibus à grande vitesse, il est sûr, efficace, facilement intégrable dans le paysage et surtout, surtout écologique. Alors, euh, merci, merci pour euh, votre aimable attention. Euh, je vais m'arrêter là et passer la parole au leader Alain pour euh, des compléments par rapport aux dernières nouvelles sur le projet. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ont compris beaucoup d'aspects techniques et technologiques de ce système de transport. Merci. alors tu me reçois